J'ai jamais compris les bébés. À un mois, ils ne voient pas encore. À deux mois, ils commencent à voir. À trois mois, ben, ils commencent à faire... Ba ba ba ba. En même temps, les bébés c'est cool. Ils dorment toute la journée. Ils restent vautrés sur le lit toute la journée. Ils bouffent toute la journée. Et même dans tout ça. Ils n'ont pas de leçons. Les bébés, ils peuvent rester nus en public. Tranquille, tranquille. Oh, il est tout mignon, votre bébé. Nous, les grands, on n'a pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que tu fous, là, mec J'ai vu les bébés le faire. Vas-y, ne le check plus. J'ai toujours aimé les bébés. Parce qu'ils sont mignons. Mais pour s'en occuper... c'est pareil. Ah, enfin. Ah non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fous J'essaye d'arrêter de la faire pleurer. Tu vois pas que. Fallait changer sa couche. Je suis pas devant moi. Ben, t'es hyper con, hein. Ça pleure pour une moindre chose. Maman, maman, je veux ça. Non, mon chéri, tu n'auras pas ça. Oh, mais c'est quoi tout ce désordre. Bon, si vous aussi vous aimez les bébés et que vous n'aimez pas peur pour rien cliquez oui. sur j'aime et abonnez-vous